Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre qui ne fait vraiment pas partie des plus connues, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent, elle s'appelle le rubis sur zoisite. Alors son nom vient du latin rubéus qui signifiait rouge et qui est associé au nom euh, du minéralogiste autrichien Sigmund Zoïs, un minéralogiste passionné vraiment qui, qui possédait plus de 5000 minéraux et qui d'ailleurs sont exposés au musée slovène d'histoire naturelle et qui lui serait donc le premier homme à avoir découvert officiellement parce qu'elle existe depuis évidemment bien plus longtemps, cette pierre en 1785. Donc C'est une pierre verte donc le vert c'est le zoizite, donc qui est aussi tacheté de noir, le noir c'est de lorn blend avec du rouge rosé un petit peu, un petit peu violacé et ça en fait c'est du rubis. Alors du coup cette pierre va posséder les euh, propriétés et du zoïsite et du rubis, mais en fait la principale propriété reste quand même celle du zoïsite. Alors attention, quand on entend zoïsite, ce n'est pas forcément que du vert. En fait, celle-ci elle est aussi appelée agnolite qui vient du maasai agnoli et qui signifie de couleur verte. Donc zoïsite, agnolite, c'est celle-là, la verte, mais il existe aussi la tanzanite qui est une zoïsite bleue et la tulite qui est une zoïsite rose. Cette pierre, ensuite, elle a été officiellement reconnue, donc pas découverte, ça on a vu, c'est fait, reconnue en 1805 et à ce moment-là officiellement nommée par un géologue allemand qui, bah du coup, en l'honneur du minéralogiste Zoïs, lui a donné le nom de rubis sur Zoïsite. Cette pierre, elle était dans les anciennes civilisations utilisées en Afrique de l'Est par les guerriers, etc., qui avaient des croyances, on a retrouvé quelques traces. Euh, mais c'est une pierre qui quand même a gardé euh, sa part de mystère parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'histoire la concernant on peut dire qu'elle a été redécouverte à l'époque des rois parce qu'alors ils s'en servaient beaucoup en tant que bijoux d'ornement pour les couronnes etc euh, parce qu'à cette époque elle était rare elle était chère elle était belle elle était intrigante avec ce mélange des trois couleurs et du coup, bah ça ça ne gâchait rien, ça flattait les, les rois, donc ils aimaient beaucoup cette pierre à cette époque-là. Sur l'échelle de mots, elle a une dureté entre 6 et 6,5, et le rubis, lui, il a une dureté de 9, donc ce qui fait d'elle une pierre vraiment très solide et facile à travailler justement pour les bijoux, que ce soit encore aujourd'hui en joaillerie. Jo les gisements principaux se trouvent en Tanzanie, en Autriche, au Kenya, en Suisse, aux états unis euh, en Thaïlande, au Sri Lanka. Pour ce qui est de ses propriétés physiques, alors c'est une pierre qui va stimuler le système immunitaire, donc elle va permettre de retrouver la forme, elle va être détoxifiante, elle aiderait aussi en cas d'infertilité et d'impuissance. Alors n'est euh, pas les plus connus pour ça. Elle est très reliée au chakra du cœur de part déjà sa couleur verte, donc c'est une pierre qui est vraiment bénéfique pour réguler les problèmes cardiaques et les problèmes pulmonaires, elle serait aussi intéressante pour euh, la récupération après l'effort, et notamment sur le plan du rythme cardiaque et du système respiratoire. Donc, euh, du coup, on dit aussi, on trouve souvent une propriété comme quoi elle permettrait de retrouver euh, euh, la forme après une intervention, après une maladie, etc., elle régule aussi l'hypertension, notamment quand c'est causé en cas de stress. Sur le plan psychique, alors c'est une pierre qui va apporter... Là, on va retrouver un petit peu les, les, deux, euh, les deux propriétés. Elle va apporter le soutien en cas de deuil ou de rupture. Ça, c'est le côté vert du chakra du cœur. Et le côté ruby, lui, va euh, permettre de ne pas procrastiner, de booster la créativité, d'atteindre ses objectifs. Euh, voilà, ça, ça va être un petit peu la combinaison des deux. Sur le plan énergétique, comme on l'a dit, bah, c'est une pierre qui est reliée vraiment au chakra du cœur et qui permet de faire un travail puissant sur euh, vraiment à ce niveau-là. Il ne faut quand même pas oublier que de par la présence du rubis, bah, vous aurez quand même un effet sur le chakra racine. C'est pour ça aussi qu'on parle d'elle en termes de pierre d'équilibre puisqu'elle va équilibrer entre le cœur et l'ancrage. Pour son entretien, vous pouvez la passer à l'eau déminéralisée et pour la recharger, c'est le soleil ou la geote de quartz ou l'onde de forme, etc. Ce que, ce, que, ce que vous avez sous la main ou ce que vous préférez utiliser. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez peut-être pour certains découvert euh, cette, cette pierre, n'hésitez pas à commenter, euh, partager, aimer, euh, on peut discuter, débattre et discuter autour de cette pierre, ça sera avec grand plaisir. Euh, bah voilà, je, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et puis euh, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao